Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve pour faire le point sur Disney euh, Dreamlight Valley car comme vous le savez, ou alors vous vivez au fin fond d'une grotte hein, ou sur une île tropicale où il n'y a pas internet hein. mais comme vous pouvez le voir euh, sur Steam ou sur Twitter ou autre, il y a une énorme grogne des joueurs alors cette vidéo va diviser en deux parties, la première je vais vous expliquer pourquoi euh, les joueurs sont mécontents, pourquoi ils sont, excusez-moi, ils râlent, pourquoi c'est compréhensible, et euh, l'avenir du jeu. Et la deuxième partie, je vais vous donner des astuces qui sont très importantes pour le jeu si vous voulez gagner de l'argent. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est euh, tout simplement que le jeu, quand il est sorti au mois de septembre, était évidemment en early access. Vous aviez trois possibilités pour acheter le jeu. Vous aviez l'édition standard où on pouvait retrouver quelques petits meubles, quelques petits designs que vous pouvez faire dans le mode création pour vous faire des t-shirts, quelques petits meubles comme le canapé de Mickey, la table de Mickey et autres, et des pierres de lune que vous voyez en bas à droite de l'image. Donc c'était vraiment le prix le plus bas à 30 j'arrondis à 30 euros, je crois que c'était 29,99 La deuxième possibilité que vous aviez, était d'acheter la Deluxe Edition qui était à peu près j'arrondis à 40 euros, qui vous rajoutait ce qu'il y avait dans le premier pack, plus d'autres objets dits cosmétiques, style Ici des bureaux avec des fenêtres, des meubles, une tortue, des vêtements, euh, des pierres de lune, etc. Et des euh, du cosmétique supplémentaire. Et la troisième version que vous aviez, qui était la plus chère, était l'Ultimate Edition à un peu plus de 60 euros. Où vous retrouviez tout le contenu du pack à 30 euros et du pack à 40 euros. Et vous, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous aviez beaucoup plus euh, de meubles euh, style euh, plus princesse, plus roi avec un piano, des tables beaucoup plus modernes, des décorations euh, beaucoup plus luxueuses. Vous aviez un petit euh, renard qu'on voit en bas avec une couronne, en pète supplémentaire, etc., etc. Enfin vous avez tout le détail, donc ça comprenait le premier, tout ce qu'il y avait dans le premier pack à 30 euros tout ce qu'il y avait dans le pack à 40 euros, et il valait donc 60, à peu près 60 euros, si ce n'est quelques euros de plus ou de moins, voilà. Donc vous allez me dire pourquoi la grogne sur internet Tout simplement parce que euh, suite donc à la sortie du jeu, tout le monde est intéressé par ce jeu, donc on a tous acheté soit le pack à 30 euros, soit le pack à 40 euros, soit le pack à 60 euros. Et on a débuté dans notre jeu en Early Access. Puis, est tombé euh, de gros problèmes sur Steam. Alors, je vais vous montrer ça en direct. On se retrouve donc sur ma page Steam, sachant que hier soir et tous les soirs, je peux vous assurer que je coche en haut, euh, ici c'est la page euh, des commentaires ou des remontées de bugs, euh, que font les joueurs ou les problèmes qu'ils rencontrent euh, dans le jeu. Donc, euh, je peux vous dire que tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, je regarde tous les messages, etc. Parce que moi, j'ai deux quêtes qui sont buggées, euh, Une quête pour Wally et une quête pour la mère euh, Goten, il me semble. On verra dans le jeu, je vais vous montrer ça. Et euh, donc, tous les soirs, je, je décoche les 104, donc je mets à zéro. Et là, j'ai allumé mon PC pour vous faire la vidéo. Il y a 104 commentaires supplémentaires qui sont apparus. Et euh, les gens, effectivement, remontent plein, plein, plein, plein, plein, plein d'infos. Que ce soit en français, en anglais, en chinois, en allemand, peu importe le pays. Euh, mais il y a énormément, énormément, énormément de bugs concernant ce jeu. Alors, vous allez me dire, il est en Arnie, OK. Mais par contre... Ce qui a été annoncé, c'est plus de leur ligne. Et là, c'est là où la grogne monte et où les gens ne sont pas contents. Et je vous le répète, c'est compréhensible. Donc là, vous avez tout qui est remonté. Il y a eu une mise à jour qui a été faite. Si on regarde au niveau de la bibliothèque, il me semble que c'était le 15 euh, septembre. Voilà. Le 15 septembre, il y a eu un patch note où... Euh, ils ont rectifié euh, de, quelques, quelques petites choses, ajusté euh, quelques bugs, etc. Mais rien, rien, rien qui euh, allait dans le sens de ce qui était remonté. Autrement dit, pourquoi il y a une colère Tout simplement parce que ce jeu donc, était annoncé donc, en septembre en Early Access. Chacun, vous l'avez payé 30, 40, 60 euros. Et on a appris, via Twitter, via les développeurs, qu'en 2023, ce jeu passerait en free to play. Alors, free to play, ça va entraîner quoi Ils ont communiqué sur Twitter à ce niveau-là. C'est-à-dire que, euh, alors je ne parle pas du Game Pass où vous pouvez, en payant 1 euro, euh, avoir le jeu, etc. Parce que ça reviendra au même pour ceux du Game Pass. Ce jeu va passer en 2023, donc euh, en free to play. En automne, donc là, incessamment sous peu, euh, il y a eu euh, sur Twitter un communiqué des développeurs qui ont annoncé une mise à jour euh, pour cet automne, donc septembre-octobre. Ils ont annoncé d'ici à peu près une, trois semaines, 15 jours, trois semaines à la date où je tourne la vidéo. Soit le, on est le 3 octobre, donc d'ici 15 jours à peu près. Ils ont annoncé donc l'ajout euh, de deux personnages euh, de Disney, euh, et d'autres petits ajouts euh, sympathiques euh, au niveau des meubles, etc. Donc, rien encore d'exceptionnel concernant justement les gros bugs, les gros bugs qui nous empêchent euh, de pouvoir continuer euh, les quêtes de certains personnages. Alors, les bugs sont assez particuliers. Pourquoi Parce qu'on n'a pas tous les mêmes bugs. Il y en a qui vont être bloqués avec des quêtes de mine, donc ils sont bloqués avec des quêtes de Donald, d'autres qui sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, personnellement... Euh, je suis bloqué avec la quête de Wally et la quête de la mère Gothel. Et je ne suis pas la seule puisqu'il y a des pages et des pages et des pages euh, sur ces deux bugs qui ont été remontés bien avant le patch note du 15 septembre, mais le patch note n'a rien rectifié. Donc on espère, mais de tout cœur, qu'au euh, niveau de la mage qui va avoir lieu dans 15 jours, maximum 3 semaines, avec les ajouts, tout cela sera rectifié, en tout cas les développeurs sur Twitter, euh, Ont acquiescé dans ce sens. On verra. Donc, pour le free to play, et après, on passera aux astuces. Je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Je sais, je devais vous faire un let's play, mais c'est compliqué parce que c'est un jeu où on ne peut faire qu'une seule sauvegarde. Donc, euh, si je fais un let's play sur YouTube, je suis bloqué pour pouvoir y jouer sur Twitch. Donc, j'ai avancé. Là où j'en suis aujourd'hui dans le jeu, j'ai débloqué tous les personnages, j'ai tout fait, donc je suis plus en train de terminer euh, les défis, etc. On va voir ça, je vais vous montrer tout en détail. Donc, moi, de à mon niveau, le jeu, là, j'attends la mâche pour avoir de, de l'ajout de contenu, de nouvelles quêtes. Parce que là, je n'en ai plus, puisque mes deux quêtes restantes sont, je vous le répète, bloquées en attendant le patch. Donc, euh, ce jeu passant en free-to-play en 2023... D'après les fuites qu'il y a eu sur Twitter, alors je ne suis pas sur Twitter, on me l'a fait passer, hein, vous le savez, euh, au niveau du Discord ou autre, donc la colère est montée, c'est parti de, de, des Américains, ce qui est tout à fait normal, ils sont les mieux placés, c'est chez eux là-bas, donc ils ont fait remonter l'info que c'était anormal que ce jeu passe en free-to-play, alors qu'ils avaient payé le jeu 20, 40 ou 60 euros, et que cela n'avait pas été annoncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous avez acheté le jeu, et euh, ceux qui vont l'acheter en 2023 ne le payeront pas, il, seront, il sera gratuit. La seule différence euh, qu'il y a, et là ça a fait monter la colère, c'est-à-dire qu'il y a euh, un joueur, je pense, ou plusieurs joueurs, je ne sais plus, qui a, qui a dit « mais attendez, on a payé le jeu, on ne comprend pas ». Et la réponse des développeurs a été « mais vous êtes des bêta testeurs ». Alors, un Early Access n'est pas une bêta, n'est pas une alpha, euh, un Early Access, c'est un jeu où il va y avoir des ajouts et il n'est pas question d'être un bêta tester, On n'a pas été prévenu de cela et on n'a pas non plus été prévenu du free-to-play en 2023. Ou alors c'est moi qui habite dans une grotte au fin fond de la campagne, sans Internet, sans rien, sans communication. Donc, euh, ça a monté la colère. Pourquoi ben Parce que tout simplement, en 2023, il va y avoir cette mise à jour, là. qu'on soit bien d'accord, septembre-octobre. Et après, on passe en 2023 où le jeu va passer en free-to-play. Et là, a été annoncé par les développeurs, apparemment, je mets des guillemets parce que ça en parle beaucoup sur Twitch ou au niveau des de, euh, différents réseaux sociaux, euh, apparemment, après ce qui va se passer, il faudra sortir évidemment votre carte bleue, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un personnage Disney dans votre jeu, il faudra payer la maudite somme de 9,99€ par personnage. Alors, j'en ai parlé l'autre jour en live sur Twitch. Donc, il y en avait bien qui avaient vu l'info aussi. Donc, je ne suis pas folle. Et euh, j'ai donné l'exemple bête et méchant que si, par exemple, on voulait Blanche-Neige et les 7 Nains, à 9,99€ le personnage, ça va revenir cher. C'est un free-to-play. Mais il aurait été bien que euh, je pense surtout euh, à ceux qui ont pris euh, l'édition à 60 et quelques euros. Euh, je pense qu'il aurait été bien quand même de prévenir les joueurs qu'il allait passer d'abord en free-to-play. Peut-être que tout le monde l'aurait pas acheté tout de suite, mais ça, c'est une politique de marketing et de vente. Euh, et puis surtout de, de prévenir qu'on était des bêta-testeurs, quoi, euh, comme ça se fait partout. Un jeu, il est en bêta, vous basculez en bêta, et vous faites remonter les bugs, c'est fait pour, ta, pour ça que les bêta et les alphas. Après, le jeu passe en early où il y a des ajouts, des correctifs de bugs, etc. Comme dans tous les jeux. Et enfin, le jeu sort finalisé. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est le monde à l'envers. On a acheté un jeu et on a été informé de tout ça. Donc, voilà la grogne qu'il y a actuellement. Sachant que ce n'est pas Disney qui développe ce jeu, euh, bien entendu. Alors, je ne sais pas si Disney comptera faire quelque chose du fait d'avoir prêté euh, la franchise du nom Disney euh, à ce jeu, mais euh, là ce qu'ils ont fait est en train de monter en grogne quelque chose d'énorme et, euh, et franchement tous les joueurs sont déçus et ce qu'on a pu lire c'est que si effectivement ça se passait comme ça les, les trois quarts euh, je vais pas vous mentir les trois quarts des joueurs qui communiquent euh, sur Steam ou qui communiquent sur les réseaux sociaux, ont bien annoncé qu'ils abandonneraient le jeu, parce qu'il n'est pas question, surtout ceux qui ont payé 60 euros le jeu, de devoir payer 9,99 euros pour avoir un nouveau personnage dans son jeu. Voilà, donc ça c'était euh, ce qui est prévu, l'avenir du jeu, Free to Play 2023, mise à jour avec deux personnages, des cosmétiques et autres nouveaux en septembre-octobre, la 10, 15 jours, 3 semaines, il y aura une matche, et 2023, le free-to-play, préparez vos cartes bleues, ça va piquer. Donc, en retournant en jeu, je vais vous montrer un petit peu euh, ce que moi j'ai fait dans mon jeu, comment je l'ai fait et surtout des astuces pour pouvoir gagner de l'argent. On se retrouve tout de suite en jeu. Ok, donc la première des choses à savoir qu'il faut que vous fassiez tous les jours quand vous vous connectez, c'est aller parler à tous les personnages. Alors, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc, vous avez ici des Dreamlight. Ce sont des choses à faire tous les jours. Euh, vous, par exemple, si vous retirez quatre euh, épines, il y aura un autre truc qui se remplace, etc. C'est infini au niveau de, de, de cette icône-là. Au niveau de cueillette, par contre, et tout ce qu'il y a ici, ce n'est pas euh, illimité. Je vous montre par exemple en Extraction. C'est pour ça que je suis en train de le faire moi-même de mon côté depuis quelques jours. Vous voyez, j'ai vraiment tout fait en extraction. Sauf, il me manque des diamants. Il faut que j'en ai 120, j'en ai 96. Il me manque des topazes. Il m'en faut 120, j'en ai 74. rare des minéraux, 1,3K sur 1,8K. Et vendre des gemmes, 563 sur 60. Une fois que j'ai fait ça, tout ce qui est extraction est terminé. Au niveau du village... Réparer des maisons 9 sur 10. Ajouter des pièces dans la maison 3 sur 5, évidemment, mais à force c'est un immeuble, on ne sait pas quoi faire des pièces. Et accomplir des missions Dreamlight, c'est-à-dire ici, donc il faut en faire 500. Voilà, et puis vous, vous allez valider la chose, vous voyez en bas, je n'ai plus rien à faire. Au niveau de l'amitié, offrir des cadeaux à vos amis euh, c'est assez simple, vous regardez, vous leur parlez et euh, vous avez des cadeaux. Avoir des amis, là c'est un petit peu bloqué, tout simplement parce qu'on attend les nouveaux personnages. Euh, avoir des discussions quotidiennes, c'est ce que je vous disais, dès, la, dès, dès que vous vous connectez, allez parler à tout le monde pour, pour, ben, pour finir ça. Et faire passer 20 amis à un certain niveau, ça il faut attendre aussi euh, la mage pour que les deux personnages qui vont arriver puissent euh, tout simplement euh, ben, on puisse leur parler pour pouvoir avoir ces deux nouveaux amis au niveau des collections pareil vous voyez j'ai terminé donc il faut que vous gagnez des étoiles en faisant des missions au niveau de la cuisine pareil vous voyez je suis presque à la fin il me manque que quelques petites choses à faire au niveau de la pêche par contre il me manque un petit peu plus et encore c'est pas énorme euh, voilà il me manque euh, Aller à certains endroits pour pêcher, mais je préfère finir mon extraction avant. Au niveau du jardinage, pareil, vous voyez, il me manque pas énormément de choses. Au niveau de la cueillette, ça par contre c'est un peu plus compliqué, parce que il faut euh, tout simplement récolter énormément de choses, mais aussi nourrir les animaux. Et pour ça, pour nourrir les animaux, vous le savez, ils aiment certaines choses, mais je vais y revenir en détail. Autre chose à voir avant la mise à jour, c'est votre event. Vous avez la Voix des étoiles par Pixar Fest. Il faut absolument que vous l'ayez fini avant euh, que le jeu passe, euh, bah, avant les 7 jours, <rire> date à laquelle je tourne la vidéo. Vous avez le temps là, finissez, concentrez-vous sur ça. Donc vous avez, vous avez tout plein de missions à faire, vous voyez moi je les ai terminées. Et les récompenses, vous devez tout récupérer avant les 7 jours. Moi, c'est fait sans aucun problème. Et après, bon, on passe aux paramètres au niveau de la carte. Donc, on peut bouger tout, tout, tout au niveau de la carte. Alors, ça, on va en parler, mais on va faire petit à petit. Étape 1, les animaux que vous avez euh, sur votre carte. Vous avez des écureuils, vous avez des petits lapins, euh, vous avez, selon les biomes, différents animaux. Donc, quand vous les croisez, tout simplement, il y en a certains. Les écureuils, il ben, va falloir leur courir après quatre fois avant de pouvoir les approcher. Bon, celui-là, je l'ai déjà nourri. Vous avez euh, les lièvres euh, qui sont dans la prairie. Il va falloir leur courir quatre fois après. Quand ils sont en face de vous et qu'ils sautillent, vous allez euh, pouvoir, une fois, les approcher. Ils vont se barrer, ils ressautillent, vous revenez les voir. Et ça, quatre fois, la quatrième, vous pouvez leur donner à manger. Mm. Pour euh, les tortues, euh, vous inquiétez pas, elles sont sur la plage enchantée. Les tortues vont se recroqueviller dans leur, dans leur carapace. Mm. Vous attendez devant et vous leur donnez ce qu'elles aiment à manger. Et c'est bingo. Euh, pour, les crocodiles, pour les crocodiles et les ratons laveurs, c'est autre chose. C'est tout simplement, il faut jouer à 1, 2, 3 soleil. Vous allez vous mettre, vous allez voir, au niveau des crocodiles ou au niveau des euh, comment s'appelle des ratons labeurs, ils se dressent sur leurs pattes et vous avez la tête qui fait trois fois, qui tourne un coup sur la gauche, un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Donc vous comptez 1, 2, 3 au niveau de la tête et vous avancez, mais vous voyez, un tout petit pas. Et vous attendez. Ils, à, ils se dresse 1, 2, 3 à la tête. Hop, vous avancez. 1, 2, 3 à la tête et hop, vous avancez jusqu'à être près de nuit et pouvoir l'approcher et lui donner ce qu'il aime manger. Pareil pour les crocodiles, euh, vous verrez, pareil, ils font pareil à la tête. 1, 2, 3, c'est le jeu du 1, 2, 3 soleil. Alors, vous me direz, mais ouais, mais quoi leur donner à manger Alors, au niveau des écureuils qui sont ici situés au niveau de l'esplanade, ici, lui, vous voyez maintenant, il court plus et que je lui ai donné à manger. Donc, c'est des pommes ou carrément, en allant chez Rémi, vous achetez des cacahuètes. Voilà, tout simplement. Chez Rémy, ce sont des cacahuètes ou des pommes. Les lièvres qui sont dans la prairie tranquille, vous leur donnez soit des carottes, soit de la laitue. C'est de la logique. Pour les tortues, ce sont des algues. Pour les crocodiles qui sont dans le bayou de la confiance, il faut leur donner du homard. Le raton laveur qui est dans la forêt du courage, c'est des myrtilles. Les passereaux, ce sont les oiseaux qui sont euh, de ce côté, pas de ce côté-là. Le plateau en hein, sous sous-légué, là où on a le, un petit peu le cimetière ici, de ce côté-là. Pour les crocodiles qui sont de ce côté-là, euh, Alors il y a toujours des latences dans le jeu. Ça aussi, ça a été demandé, on verra s'ils le font. Euh, ici, là, les passereaux, ce sont les oiseaux-là. Il faut leur donner des fleurs en fonction des couleurs de l'oiseau, la, la couleur prédominante. Si effectivement il a beaucoup de bleu, euh, ou s'il a du bleu et du rouge, donnez-lui une fleur rouge. S'il a du rose, donnez-lui une fleur rose. Et ce sont ces fleurs-là, voilà, qui veulent. Pas celles d'un de autre de notre biome. Voilà. Et au moins, vous serez sûr de, de nourrir vos animaux. Euh, les renards qui sont dans les hauteurs glacées, ce sont des asturgeons. Les estes urgentes, vous pouvez les pêcher dans la forêt glacée ou via le bateau de Vaiana si vous l'avez monté au niveau maximum. Les corbeaux, ce sera dans les terres oubliées, mais pour l'instant, les terres oubliées, il n'y a rien, mis à part les diamants et quelques, quelques petits trucs à récolter. Donc, pour le moment, les corbeaux ne sont pas implantés, ce sera dans la mise à jour. Ensuite, on va passer à ce qui est les plantations pour gagner de l'argent. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça Je vois beaucoup, et j'ai été la première à le faire aussi, quand on allume notre jeu. Excusez-moi, hein, je bouge en même temps dans mon jeu. Quand on allume notre jeu, on a notre maison qui est à peu près ici, et on a un potager. Sachez une chose, c'est que planter ici, au niveau de l'esplanade, là, tout ça, un jardin ne sert à rien. Pourquoi tout simplement parce que les stands de dingo sont implantés dans des biomes. Alors, comment on peut s'en rendre compte si je descends ici, donc vous voyez, hein, je vous montre vite fait. Ici, j'ai aménagé la maison de Mini avec euh, la maison de Mickey. Euh, j'ai bougé, j'ai mis ici tout ce qui était maison, dont la maison de Rémi la maison de dingo que j'ai remontée. J'ai décoré un petit peu, voilà, et ensuite on descend. Ici, on va trouver, comme vous le savez, le premier stand de Dingo. Ce stand, vous pouvez sans aucun problème, en appuyant sur I si vous jouez au clavier, et en allant dans meuble, vous pouvez sans aucun problème le bouger. Voilà à partir du moment où vous le laissez dans ce biome. Voilà. Si par exemple, je viens à prendre ce stand de Dingo pour le mettre ici, on ne peut pas. Les produits qui sont vendus dans les stands de Dingo sont bien spécifiques au biome où il est implanté. Et c'est là où je me suis posé la question pourquoi mais pourquoi donc tout simplement parce que quand vous allez prendre avec vous le personnage à qui vous avez attribué le métier euh, de la récolte, donc, pas la récolte, que je vous dise pas de bêtises, que je regarde les persos. Euh, alors moi, je lui ai mis la mère euh, machin truc là, la mère Gautel. Voilà. Quand vous attribuez le jardinage, pardon. À un de vos personnages vous le prenez avec vous et vous allez gagner le des bonus alors je vais vous montrer ça je vais aller vite fait alors évidemment il y a des graines qui valent plus que d'autres le coût d'être planté après vous aurez les graines dont vous avez besoin tout simplement pour, euh, pour faire vos recettes donc on va aller dans le biome où j'ai décoré aussi comme ça, vous verrez. Alors, j'ai essayé de respecter les thèmes de la forêt. Euh, bon là, c'est en plein jour, mais en pleine nuit, euh, j'ai mis des éclairages dans la forêt. J'ai mis vert. Ça donne une ambiance très assez sympathique. Pour être honnête avec vous, j'ai déplacé Merlin ici, où j'ai mis la petite fontaine, euh, l'espace zen chinois qu'on débloque. Et euh, ben, j'ai décoré un petit peu tout autour. Voilà, j'ai bougé la petite pierre ici. Voilà. Une chose aussi à savoir quand vous voulez créer un mode... Ben, comment je vais arranger mon biome Pareil, vous allez dans l'inventaire dans le meuble Vous poussez la fenêtre qui vous gêne. N'hésitez pas à enlever tout, mais tout ce qu'il y a. Les arbres etc. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous les avez enlevés, vous descendez et vous allez les retrouver ici. Les arbres, les rochers, etc. Pour chaque biome, vous allez les retrouver là-dessus. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de, de, de bien placer vos objets et de voir un petit peu ce que vous voulez créer. Donc, ici, donc... Je vais vous montrer, mais je n'ai pas pris la mer. Alors, je vais relâcher hey, salut. Christophe. Oh. Et tard. je vais aller chercher la mer. Est-ce que c'est planté Oui, je crois. Non, c'est pas planté. Alors, je n'en ai pas besoin pour planter. Regardez. Là, je suis dans le biome. Hop. De la forêt du courage. Et c'est pareil dans tous les biomes. Sachant que... La culture qui vous rapportera le plus d'argent à l'heure actuelle dans le jeu, c'est la citrouille que l'on peut acheter dans les terres oubliées. Ça vous rapportera énormément d'argent. Quand vous allez récolter, vous prenez le personnage que vous avez mis en jardinage avec vous. Vous allez voir que vous allez avoir le triple de récolte. Donc ne plantez pas ne plantez pas ici sur l'esplanade, vous n'aurez pas les bonus que je vais vous montrer. Vous pouvez planter ici, vous avez un stand de dingo, vous pouvez planter sur la plage enchantée, déplacer le stand si vous ne voulez, vous le voulez pas là, vous le mettez où vous voulez. Moi je l'ai mis là parce qu'il y avait de l'herbe, donc euh, je ne trouvais plus ré, RP réaliste de le mettre là. J'ai mis une puits à côté, comme ça c'est plus facile, je me TP de puits en puits et j'ai mes, ré, mes récoltes à côté. Donc vous regardez, il y a un ratio vente, achat, vente. Alors n'oubliez pas de calculer une chose, on va rentrer dans un truc mathématique qui va peut-être certains vous déplaire parce qu'on dire « Ah oui, mais on ne prend plus de plaisir ». Mais bon, il faut le faire. Par exemple, je vous donne l'exemple de la laitue. La laitue, vous l'achetez 3 pièces, la laitue. Et vous la revendez 8 pièces. Quand vous la revendez, vous ferez le test, vous achetez une laitue, vous la plantez, vous la revendez, elle va vous faire 8 pièces. Et euh, vous allez me dire, oui, ben c'est bien, ben non, parce que aux 8 pièces, il faut que vous enleviez, quand vous vendez, euh, il faut que vous enleviez le prix de la graine que vous avez acheté, soit 3 pièces. Donc 8 moins 3, vous faites un bénéfice sur chaque laitue de 5 pièces. Faites attention à ça. Il y en a quelques-uns qui ne vous rapportent aucun bénéfice. Alors, à part de euh, que vous en ayez besoin pour vos recettes. Je vous les donne, ce sont euh, le coton, il ne vous fera aucun bénéfice. Vous l'achetez 42, vous le revendez 37, donc aucun bénéfice. Il y a les épinards, que vous achetez 45 et que vous revendez 41. l'okra que vous achetez 135 et que vous revendez 114, donc il n'y a aucun bénéfice. Après, il y a l'asperge, euh, vous l'achetez 150 et vous le revendez 42, donc vous n'avez aucun bénéfice au niveau de ces produits-là, mis à part les planter parce que vous le voulez pour faire des recettes. Après, au niveau de ceux qui vous font le plus gros bénéfice, ce sont évidemment les citrouilles. Vous les achetez 275, vous les revendez 664, ça vous fait un bénéfice de 389. Ce qui n'est pas négligé, surtout quand euh, vous avez le personnage qui vient avec vous, que vous l'avez bien planté dans les terres oubliées et que vous allez vendre euh, sur un champ par exemple de 90, 100, vous allez avoir 4, 5 stacks de 50, vous voyez ce que ça peut vous rapporter. Ensuite, il y a aussi les aubergines euh, qui vous font un bénéfice de 213, les poireaux 189, je vous donne les plus gros chiffres. Euh, le concombre qui est à 105, les aubergines 213 euh, et ensuite il y a l'oignon qui est à 120. Le reste, ça tourne entre 34 et 50 pièces. Donc, rien d'extraordinaire. Focalisez-vous focalisez sur euh, les citrouilles et surtout le colza. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Ici, par exemple, je vais acheter 99 graines de, de colza. Je les ai payées 2475. Vous ferez le test au niveau de la map, au niveau ici, quand vous plantez, là, ici, où vous avez votre maison et vous verrez que vous n'avez pas ce bonus déjà d'entrée. Regardez, quand je viens ici et que je fais planter, on peut voir que ma, mon petit sac de colza a une flèche verte vers le haut. C'est que c'est le, le bon biome pour pouvoir le planter. Non seulement il va il va pousser beaucoup plus vite, et il va vous rapporter beaucoup plus. Et je vais vous le montrer, je vais me TP chez moi. Et vous allez voir que si on plante sur l'esplanade, là où on habite, on n'a pas ce bonus de flèche verte. Alors, on va faire un petit trou là. récupérer tout et là je vais faire planter et là vous voyez mon colza n'a pas la flèche verte de bonus donc je, ra je récolterai vraiment pas grand chose en colza contrairement si je le plante au biome qui est fait pour ça et comme vous comme vous le savez dans chaque biome il y a un stand de dingo et c'est pour ça que vous ne pouvez pas le déplacer moi au début mon idée était honnêtement de faire en bas une place centrale avec donc le magasin de Picsou, le resto de Rémi l'attraction bon, qui est là, euh, de, du dessin animé là-haut. Et j'aurais voulu, bon ça c'est le stand de Christophe que vous débloquerez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre partie, ça aussi c'est une déco que vous débloquerez, et je voulais faire un petit peu une place avec des, des, tous les stands ici. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça. Et il y a une raison, tout simplement. Ben voilà, C'est que chaque plante a des biomes bien particulières, si vous voulez avoir les bonus. Alors, pour les animaux, est-ce que j'ai des carottes tant que je suis là Oui, j'en ai. Le petit lapin, je l'ai nourris. Il me semble. Non, il court. Alors, un. On lui court après. Si on y arrive, on n'a pas d'objet qui nous bloque. deux, trois, Et au quatrième coup, normalement, ou cinquième coup, vous pouvez l'approcher. Soit vous lui donnez de la laitue, soit vous lui donnez une carotte. Voilà. Et là, vous allez récupérer des petits sacs. Alors lui, je pense qu'il préférait la litu, sinon il m'aurait donné un cristal ou un autre sac. Donc là, on récupère des motifs que vous pouvez utiliser ici. Un garde-robe. Vous pouvez ici personnaliser et vous créez un, un nouveau vêtement avec tous les motifs que vous avez débloqués jusque là. Bon, je m'étais amusée à faire ça, mais bon, c'est pas mon, mon dada, honnêtement, de créer les vêtements. Donc, là, ici, ce sont euh, les crocos. Alors, à savoir que vous avez quand même euh, les horaires, ici, si on regarde dans collection, au niveau des bestioles, voilà, vous, quand vous les avez débloqués, ils sont là. Quand ils sont grisés comme ça, c'est que vous les avez pas, euh, entre guillemets, découverts. Et on peut vous dire en bas, vous pouvez lire, n'est pas ici aujourd'hui. L'écureuil blanc, il n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez voir ici ce qui vous reste à découvrir. Les corbeaux, n'y hein, euh, portez aucune attention, ils sont pas dans le jeu. Donc voilà, essayez de nourrir un maximum d'animaux. Euh, vous voyez, moi j'en suis à 20 sur 41, il m'en reste. Mais euh, vous avez des infos ici, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc au niveau personnage, vous voyez, je suis au maximum 17 sur 17. Je suis en attente des euh, autres personnages. Alors, j'ai un petit coffre là. Je vais vous montrer vite fait si j'y arrive avec les crocos. Ce n'est pas toujours évident avec eux. C'est plus simple avec les ratons laveurs. Donc là, j'ai gagné 10 pierres de une. Faut-il en encore qu'il y en ait un Et que je n'aille pas trop vite. Sinon, il se carapate. Je n'en bois pas. Si j'en ai un là. Alors. Pour le croco, et ça sera pareil pour le raton laveur, vous avancez. Scarapate, ouais, hop. On va attendre qu'ils se mettent en position. Ils sont, ils sont deux. Hein. On va se mettre au bleu. Alors, c'est pas évident parce qu'on les voit pas toujours. Donc on va leur lui courir après. Ouais, là, il s'arrête. Hop, on va avancer doucement.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 Il baisse la tête et là, on peut l'approcher et on lui donne un homard. Donc, vous faites la même chose avec, voilà, eux ça lui a plu. Donc, je pense que l'autre petit lapin, il aurait voulu lui plutôt une laitue. Donc, faut, je pense à planter des laitues, je n'en ai plus. Donc, vous faites pareil avec euh, les animaux... Euh, sont dans le bois euh, les espèces de petits euh, de petits ratons laveurs qu'on trouve dans les bois voilà ça c'est l'astuce vous avez ceux à qui il faut courir après les écureuils euh, les lapins 4 à cinq fois vous leur courez après dès qu'ils se dressent sur leurs pattes et euh, vous pouvez leur donner à manger vous avez donc les ratons laveurs et les crocodiles faut faire ce que je fais c'est un de trois soleil et pour les pastros, les oiseaux qui sont euh, euh, ici, là, au niveau de, que je ne dis pas, je n'ai pas tous les noms en tête de la map, euh, qui sont, pardon, au plateau ensoleillé, vous ramassez des fleurs, ils vont venir vers vous, eux, il n'y a aucun problème, mais il faut leur donner la fleur où ils ont la couleur. Voilà, si c'est bleu et rouge, vous lui donnez une fleur rouge. Si c'est du vert et jaune, vous lui donnez du jaune. Enfin, vous voyez la couleur qu'il a au niveau du ventre. Et, euh, pas, la, pas, la, pas automatiquement la couleur prédominante, mais une des deux couleurs qu'il a sur lui. Voilà, et tout simplement, vous arriverez comme ça à les nourrir. Donc, je vous ai donné l'astuce au niveau euh, des plantations, ce qui est pas nul, hein, euh, franchement. Parce que si vous plantez ici, par exemple ici, vous ne pouvez planter, si vous voulez avoir le bonus, que la salade, le blé et les carottes. Le jardin de Wally fonctionne différemment, puisque lui, euh, voilà, vous ramassez, vous en ramassez un de chaque ou deux de chaque, pas plus. Donc lui, ça fonctionne différemment et euh, vous ne pouvez pas le changer. Autre chose euh, que euh, je vais vous donner en astuce, euh, mais là c'est vous qui verrez euh, ce que vous voulez faire. Euh, mes collègues américains le font beaucoup et c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc là, bon, voilà, pareil, j'ai fait un coinzen, ça vous permet de voir un petit peu moins ce que j'ai fait. Pixou, <coughs> pardon, Pixou n'est pas une une étape euh, qu'il faut faire dès le début du jeu. Prenez votre temps, faites de l'argent. Au niveau de Pixou, achetez dedans ce qui est des objets de collection, c'est pas très compliqué. Quand vous rentrez dans le magasin Pixou, euh, vous pouvez voir par exemple. En regardant les objets, ici, sans les acheter, vous regardez et vous voyez en haut à droite de l'image, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que cet objet ne fait pas partie euh, des personnages de Disney, du monde des personnages de Disney. Donc, vous pourrez lui commander en tant qu'item. Donc, ne mmh. gaspillez pas vos sous à ça. Par exemple, par contre, si je prends, euh, on va aller là, ceci. On peut voir en haut que cette robe, cette jupe, pardon, fait partie euh, des objets à débloquer dans les mondes de Ralph. Voilà. Donc là, après, c'est vous qui voyez. Donc faites attention quand vous achetez vos objets. Vous pouvez les retrouver dans Collection qui est ici. Ensemble de meubles. Vous voyez, moi j'en suis à 135 sur 973. 23 sur 72 pour Mickey. Merlin, Enchanteur, Wally, hop, Vaiana, Ratatouille, bon, le but étant bien sûr de finir la collection, mais tout ça, ça coûte des sous. Ne vous inquiétez pas, si vous ratez un objet parce que vous n'avez pas assez d'argent ou un vêtement, ne vous inquiétez pas. Euh, le magasin de Pixou se réinitialise tous les jours, sachant que le jeu est en heure réelle. Euh, donc quand hein, vous avez paramétré votre jeu au début, vous avez dit que vous étiez en France, que vous étiez français, donc résultat de Topo, ça se règle avec l'heure euh, française. Donc évidemment la nuit c'est un, un petit peu plus compliqué, quand il fait nuit chez nous, ben, il fait nuit dans le jeu et on n'y voit pas tout ce qu'il faut ramasser. Donc vous inquiétez pas, il faudra attendre le lendemain pour que euh, le contenu de Picsou soit changé. Ça c'est vu. Au niveau de Rémi, autre chose que je peux vous dire euh, qui est très très rentable très très très rentable aussi pour se faire de l'argent vous allez tout simplement chez Rémi vous allez bon, bien sûr si vous voyez qu'il y a des clients et que vous avez débloqué les recettes vous les faites je vous conseille de faire des soufflets au fromage pourquoi les soufflets au fromage rapportent énormément d'argent mais, évidemment, vous devrez en claquer puisque pour faire un soufflet au fromage, si je regarde mes recettes, ici, pour faire un soufflet au fromage, il faut absolument tout acheter chez Rémi. Soit un fromage, soit un œuf, soit un lait, soit un beurre. Mais dites-vous que si vous en faites 10 et que vous allez revendre le plat, vous allez gagner le double. Avec cet argent que vous allez gagner, faites-en 20. Vous allez gagner l'équivalent de 40, et etc, etc. Essayez d'en faire 10, 20, 30 par jour. Et vous allez voir que ça va être rentabilisé. Ça, c'est la petite astuce au niveau du soufflet. Évidemment, essayez de monter euh, en préparant les plats euh, de chacun des personnages qui sont demandés. Plus, plus. n'oubliez pas, par jour, de donner un maximum de cadeaux à votre personnages qui sont marqués par jour ça change tous les jours donc aujourd'hui ben il a envie de manis il a envie de maquilloton, il a envie de bois essayez de combler un maximum de leurs envies ça va vous aider pour la suite du jeu et pour bien d'autres choses ensuite quand euh, vous allez avoir vaiana donc moi j'ai mis ici Hop, on va enlever la petite racine d'épine qui est là. Hop, celle-ci. Voilà, moi je l'ai installée ici. Je trouvais ça plus sympa. J'ai une petite tortue ici. Ça va peut-être vous montrer comment je la nourris. Alors, il y a des bugs de collision des fois. Hein. Donc là, vous voyez, elle rentre sa tête. Je reste en face d'elle. Je bouge pas. Et hop, je lui donne une algue. Et c'est très bien parce que ça là, je ne l'avais pas découvert. Donc, ça me fait une tortue en plus de découverte. Et hop, elle a aimé ce que je lui ai donné. C'est très bien. Donc, ça, c'est à débloquer hein, au fur et à mesure. Vous allez le trouver chez Picsou. Ça, c'est la dernière quête de Maui. Et donc, vous avez le bateau de Vaiana. Le bateau de Vaiana, pourquoi il faut que vous le montiez assez vite hein, au niveau euh, au niveau 5 Parce que c'est le maximum. Parce qu'au niveau des poissons, tout ça, vous pouvez les pêcher, sauf celui-là. Ce poisson se vend 1,1K. D'accord C'est le poisson le plus cher du jeu. Il n'y a que Vaiana qui va pouvoir vous le pêcher. Donc, à vous, si vous voulez compléter votre, quête, euh, des poissons, enfin, votre collection pardon, de poissons, à vous de, euh, bah, de mettre le niveau 5 de Vaiana. Ici, et quand vous l'aurez niveau 5, vous récoltez les 20 poissons, vous les prenez. Dans 5 minutes, il y en aura 20 autres, donc c'est assez rentable. Ne vendez pas tout, euh, gardez les, les petits poissons que je vous ai dit pour les... Euh, euh, pour les petits renards qui sont dans les hauteurs glacées, des esturgeons, Je ne sais pas si j'en ai eu là, parce que moi, je n'en ai plus. Euh, non, là, elle m'en a pas donné. Donc, il faudra que j'aille faire une séance de pêche d'esturgeons parce que et là, je ne peux plus les nourrir, les petits renards. Donc, euh, voilà, ils veulent des esturgeons, ils veulent pas autre chose. Ensuite, autre petite astuce à ne pas zapper non plus. Donc, on va, on va mmh. parler en même temps au fur et à mesure. Hop As-tu une question euh, Le feu, blablabla. Bla bla. Voilà. Ça valide vos objectifs. Et là, il y avait, euh, comme je l'appelle, la mère Poulpe. Mais bon, c'est pas grave. Ariel, tant, tant qu'elle a passé jambes et la mère Poulpe, là, euh, Ursula, euh, c'est pas un cadeau. On va en profiter pour enlever... épines Alors, autre chose à savoir aussi pour les rêves ah, attendez j'ai une tortue derrière là, qui elle je n'ai pas nourri je vais le faire qui se barre sous le caillou Tout va bien et toi caché aussi voilà on lui donne une algue. Et l'autre, elle est où Je peux la pousser, ouais, je peux la pousser. Mettez-vous du côté de la tête, hein, pas de la queue, sinon ça marchera pas. En espérant qu'elle soit pas, elle est pas bug. jetez-vous ici Quand vous aurez débloqué euh, Eric avec la quête d'Ariel, euh, pensez à une chose super importante. Eric va vous donner des plans euh, dans son château qui est ici. Donc moi je l'ai mis là en bordure de mer. Je trouvais que bah, les mettre à côté c'est plus sympa. Donc quand vous rentrez chez Eric, ici... Vous trouvez une table avec des plans. Donc moi, ça fait trois jours que j'en ai plus. Donc je suppose que j'ai tout fait. Et vous regard... en regardant, vous aurez un plan à gauche, un plan à droite, un à 1500, l'autre à 2500. Prenez les deux et ça va vous débloquer de nouveaux crafts. De nouveau, alors ça peut être la bibliothèque, ça peut être le canapé, ça peut être la table basse. Le piano, non, parce que vous l'avez avec le pack à 60 euros. Et euh, je pense qu'on pourrait pouvez avoir ça aussi, la bibliothèque. Donc pensez à aller voir là-bas aussi. Là, ici, comme vous voyez, j'ai planté des tomates et des cannes à sucre. C'est ce qui rapporte le plus au niveau de ce stand. Et c'est bien planté là où est le stand de Dingo. Donc, quand je vais récolter, j'aurai le double, voire le triple de récolte. Donc, pensez-y. Quand vous vous baladez euh, et que vous avez, par exemple, avec vous, le PNJ qui pioche, ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas récolter les bananes euh, ou vous voyez un trou par terre, ne pas taper dans le trou, etc. Parce que ça vous montre automatiquement les choses. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Aussi, ramassez tout ce que vous pouvez ramasser, et après, je vous montrerai au niveau de la maison. Ici, j'ai déplacé, comme vous pouvez le voir, le bureau de Donald. Est, la maison de Donald est un bateau qui était situé là-bas, où, où j'ai mis Maui. Je trouvais plus logique de le mettre ici au ponton. Je vois pas pourquoi je suis rentré. Plus logique de le mettre au ponton que euh, de le mettre là-bas, où ça n'avait aucun intérêt. Et puis, bah, bon, il râle toujours autant. Hein, et... Euh, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose que vous allez débloquer dans le magasin de Alors, il y en a qui attendent des objets. Euh, D'autres, euh, voilà. Il y en a qui ont des objets. D'autres les ont pas. Euh, il faut être patient. Ça vient. Ça vient dans le magasin. Mais bon. Il faut être patient. Voilà. Donc là, je vous ai à peu près tout montré. Euh, je ne vous ai pas montré au niveau de la Reine des Neiges. Après, je vous montrerai au niveau de comment... J'ai organisé ma maison pour mieux m'en sortir, vendre quand il faut vendre et euh, tout simplement faire du bénéfice. Et on en restera là. Pour vous montrer, je vais me télé téléporter ici aux hauteurs glacé. Donc pareil, j'ai fait un champ, en général, je fais un champ de, de sang. Voilà. Donc pareil. Je ne plante ici que les asperges, je vous ai dit, ça ne rapporte rien. Donc, j'ai planté les aubergines. je plante des aubergines et des concombres et je revends automatiquement direct. Et je ramasse tout en général. Donc ici, j'ai installé euh, la soeur de la reine des neiges. J'ai mis euh, sa maison ici qui était dans les bois. J'ai mis un petit belvédère que vous débloquerez, des ballons. Un éclairage bleu, alors de nuit, effectivement, c'est ça rend beaucoup plus joli. Des bonhommes de neige, le traîneau que vous allez débloquer sont vous en êtes dans le jeu, la petite statue, etc. Et en bas, juste en bas, alors ça c'était un petit peu dommage quand ils ont fait la quinte et qu'ils nous ont demandé de placer la grotte ici. On n'avait pas le choix, on devait placer la grotte là. Et j'ai dit, mais mince c'est dommage, est-ce qu'on peut la bouger Non, vous ne pouvez pas bouger la grotte une fois qu'elle est placée dans la quête. Euh, et je trouvais dommage qu'ils nous la fassent placer ici et non pas là-haut, puisqu'il y avait deux, deux terrains en haut, parce qu'ici c'est de l'herbe. Petite solution que j'ai trouvée, c'est avec la terre, enfin la route, en neige, je vais essayer de combler un maximum d'herbe, voilà. Et mettre des, des, des décorations, euh, voilà des décorations de neige, autre. Pourquoi je ne casse pas Vous me direz, mais pourquoi tu casses casse pas ça Parce que je trouve que ça va, ça met l'ambiance un petit peu. Comme je ne casse pas non plus tous les arbres comme ça que je peux faire. Euh, non, parce que je trouve que ça met une ambiance de, de garder un petit peu de... Alors les épines non, hein, puisque bon, voilà. Voilà. Mais je trouve que de laisser des petits pics de glace, surtout que ça donne de la neige avec le stand de, de euh, Christophe, vous en avez après, euh, ben je trouve que ça donne un petit style. Donc là on l'a vu, là-bas j'ai mis Wally qui est bugué, alors je vais vous montrer ça. C'est un des bugs les plus récurrents euh, que les joueurs font remonter, on verra ce qu'il en est d'amage. Donc j'ai tout récupéré de la quête de Wally. À un moment on vous demande de récupérer des objets dans différentes maisons. Le problème étant, c'est qu'à un moment on vous dit d'aller chez Wally pour récupérer une ampoule. Or, l'ampoule que j'ai moi, voilà, vous voyez, je ne peux absolument rien faire. J'ai beau spammer la touche de ma manette ou la touche de mon clavier. Voilà. Elle est bloquée comme si elle était transparente. Le bug a été remonté. Ne vous inquiétez pas, maintenant à voir, ce sera tenu en compte, je l'espère. Sans qu'on ait besoin de recommencer une partie. Pour ceux qui voudraient recommencer une partie, la question a été posée. Si vous recommencez une partie parce que vous avez vraiment, vous avez vraiment trop de bugs, vous ne perdez pas ce que vous avez gagné jusque-là. Vous ne perdez pas les bonus de l'event. Vous ne perdez pas vos bonus que vous avez eu au début dans la boîte aux lettres. Vous ne perdez pas tout ça. Vous perdez simplement l'avancée avec les personnages et, euh, et les lieux que vous aviez débloqués. Euh, tout simplement. Et pour finir, donc si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, vous n'hésitez pas à hein, vous la poser en commentaire. Je vous répondrai si j'ai la réponse. Hein, je n'ai pas non plus la science infuse. Mais en tout cas, voilà, euh, free to play, dans 15 jours, une mage rajoutant deux personnages, comment nourrir les animaux, avec quoi, comment faire, euh, où planter les graines pour avoir les bonus. Bien sûr, accompagnez-vous à chaque fois si vous allez miner avec le personnage qui mine, mais attention, si par exemple vous minez une pierre, alors je ne sais pas s'il y en a une aussi, ou si je me chopais que du. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de, de minerai apparent qu'il n'y a pas. Alors admettons là, j'aurais eu par exemple une pierre. Je l'aurais ramassée, il m'en aurait donné une autre, mais ça ne compte pas dans les stats que vous avez ici d'attraction que je vous ai montré tout à l'heure. Ici. Voilà, euh, là par exemple je dois extraire encore des diamants. Si admettons moi je tape des diamants, il y en a un qui sort, mais lui m'en donne un, ils m'en compteront qu'un. Ils vont pas en compter deux. Le bon, c'est un bonus en fait, puisqu'il y a des pierres qui, qui vous aident à faire des crafts. Et ensuite, donc voilà la petite maison. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai enlevé euh, tout ce qui était euh, jardin, puisque ça ne sert à rien de planter sur l'esplanade. Donc en rentrant, ça reste tout simple hein, pour le moment. J'attends de voir les nouveaux contenus qui vont sortir. Ici, je range tout ce qui est, <coughs> pardon, mes gènes. Je sors d'une bronchite, donc pas, pas génial. Ici, j'ai fait un système de rangement. Ça va beaucoup plus vite. Alors vous allez me dire comment tu as fait, et vous me l'avez demandé en live. Tout simplement, vous faites une table à l'atelier, vous faites un coffre, vous le placez devant. Et quand vous allez vouloir poser, vous faites « Inventaire ». Vous allez ici dans « Inventaire » pour poser la table, hein, « meuble. vous posez votre table, votre coffre. Ok. Après, vous allez dans « Inventaire ». Vous faites par exemple ici « Jeter ». Le poisson, là, là, non, ce n'est pas un poisson, c'est une myrtille. Vous revenez dans le meuble, vous fermez cette fenêtre et vous le posez ici sur la table. Et comme ça, vous savez que dans ce coffre, par exemple, vous rangez le fer et les myrtilles. Voilà. Ça, c'est une petite astuce qui aide, évidemment, non seulement à ranger plus vite, mais à savoir si vous avez trop de stock et que vous pouvez revendre. Surtout au niveau de la nourriture. Alors ici, j'ai mis moi tout ce qui était le matériaux. Et fleurs, puisque ça m'évite euh, voilà, d'avoir des, euh, des coffres full. D'autant plus que par moment, je vous invite à surveiller vos coffres. Pourquoi Parce que des fois, vous avez ça qui se passe. On va mettre séparé, on va faire hop, hop, hop. Et là, par exemple, mon coffre, il, il serait full. Ça me dirait, euh, si je voulais balancer, par exemple, une fleur blanche comme ça, ça me dirait non, votre coffre est full. Des fois, vérifiez, ça ne se staque pas. Donc vérifiez bien que c'est par 50. Il y en a, c'est par plus, mais vérifiez bien. Parce que des fois, ça, ça vous prend des emplacements et, et votre coffre, il n'est pas fou. Il faut juste rectifier le tir. Au niveau d'ici, euh, j'ai fait une chambre euh, dans le style d'Ursula. Voilà, pour l'instant. Vous verrez qu'il y a de quoi faire, hein, de toute façon. Avec ici, ça faut que j'enlève parce que ça fait un peu désordre au milieu de Ursula, à la table de, de Vayana. Mais ça me blé un petit peu au début, sachant qu'on n'a pas besoin de dormir, donc euh, voilà. Et ici, un petit salon. Balzéliquin ben, un, avec un, donc, un jeu d'arcade. Ça que j'ai pu crafter avec les plans de Rémi, ça aussi. Ça que j'ai pu crafter avec le, les plans de Rémi, la carte aussi le petit bateau. Voilà, donc n'hésitez pas comme je vous ai dit à parer les plans de Eric, excusez-moi. Et ça que j'ai acheté euh, au niveau de Pixou qui est un truc de salle de jeu. Après, c'est vous qui verrez comment vous les meubler. Ensuite, là, ici vous avez la possibilité d'agrandir votre étage. Donc au deuxième étage, <coughs> j'ai un petit peu vous avez la pièce 8 par 8, 10 par 8, 10 par 10, 30 par 30. 8 par 8, ça me faisait un peu de geste. Je l'ai mis, euh, je sais plus, 30 par, 10 par 10, je crois. Donc ici, vous voyez, je range mes poissons. Donc, on va les ranger tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai rangé mes coffres selon... Alors j'aurais pu mettre 4 objets, qu'on soit bien d'accord. Votre table, elle prend quatre objets. Donc dans le coffre, vous pourriez mettre quatre objets différents. Moi, je l'ai fait par deux. Pourquoi Parce que ça me permet de remplir ici un maximum par 50. Et quand je suis au maximum, ben, je prends par exemple tous les stacks de 50, j'en garde qu'un. Et je revends tout. Je lis mon inventaire. Je mets tout, tout, tout, tout ce que j'ai par 50 en trop, que ce soit euh, n'importe quoi. Et je les revends, sauf les gemmes pour l'instant. Donc ici, j'ai mis les vanilles et les trucs. Ici, tout ce qui est épices, un petit peu. Là, j'ai mis les fruits, pommes et bananes. Donc, vous voyez, bientôt, je vais pouvoir revendre, garder un stack de 50 pommes et revendre tout le reste. Ici, pareil pour les framboises et les myrtilles, les cerises, ici j'ai mis euh, les noix de coco, alors sachez que noix de coco, euh, les noix de coco, les... je vais y arriver, euh, les fèves de cacao, alors sachez que c'est avec ça que vous faites de chocolat. Hein. Ici les noix de coco sont par terre parce que ça ne passe pas sur la table, tout simplement. Donc là, par contre, vous voyez, les citrouilles prennent la moitié d'une table. Voilà comment je range mes trucs en bas et en haut. Comme ça, au moins, je, je n'ai pas de problème. Et je sais quand c'est qu'il faut que je revende. J'ai donc un troisième étage. Où j'ai posé en tout petit rikiki, un hein, premier, euh, premier niveau de la pièce. Les objets de Mickey Mini, Comme ça, je sais un petit peu où j'en suis. Même si je peux aller voir dans le menu. Mais bon, ça m'évite d'y aller. Au quatrième étage... J'ai posé ce qui est un petit peu la belle et la bête, rien d'exceptionnel pour l'instant. Cinquième étage, euh, l'arène des glaces, voilà. Sixième étage, j'ai rien mis, c'est là vous dis vraiment vraiment c'est un immeuble, hein. ça devient HLM votre maison, mais bon, il faut passer par là si on veut valider. Septième étage et huitième étage. Et par contre, vous pouvez effectivement, à chaque fois, euh, pas le premier étage, mais les autres étages, vous avez vu en bas, vous pouvez agrandir moyennant de l'argent. Voilà, donc ici, moi, dans le coffre en sous que vous pouvez euh, avoir au bout d'un moment, je stocke en général euh, les objets de quête buggés hein, que j'ai de bugués, et quelques, euh, quelques objets d'artisanat. Au niveau de l'artisanat, euh, comme vous allez le voir ici j'ai énormément débloqué de choses, les bonhommes de neige, la piscine, le jardin zen que vous avez pu voir, euh, les lampadaires, euh, voilà, regardez un petit peu. Tout est quasiment débloqué. Je n'ai pas encore fait l'arche en fer forgé. Euh, voilà. Les ballons, la cabine de DJ, tout ça c'est fait, ça a été posé, le belvédère. Là, ce sont les objets. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si c'est une belle védère, non. 5 euh, euh, plans. Alors, peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait les canapés que je plus de plans. Je ne sais pas, je vais tester. Mais euh, voilà, ça, c'est ce que vous donne euh, Eric euh, dans la, sur la plage, là, là où je vous ai montré, dans sa maison. Donc, n'hésitez pas à les acheter. Un est à 1005, l'autre à 2005, et d'aller faire un tour chez Picsou. Picsou, ça n'urge pas. Euh, faites bien vos quêtes. Organisez bien votre maison. Et plantez bien là où il faut. Faites vos soufflets. 10 soufflets par jour. 20 si vous avez un peu plus d'argent. Prenez toujours quelqu'un avec vous. Pour miner. Pour creuser. Pour euh, faire quoi que ce soit. Hein, selon le personnage que vous avez mis. Et vous verrez que vous en sortirez très bien. Alors, je ne sais pas quels seront vos retours. Par rapport à cette nouvelle du free-to-play il va falloir payer 9,99€ par personnage qu'on voudra euh, ajouter en 2023 dans notre jeu. Est-ce qu'ils vont y revenir dessus ou pas En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains. Vous faites la multiplication. Ça va être bonbon. Euh, et puis après, à voir euh, ce qu'ils vont nous rajouter dans la mage d'ici 15 jours. En tout cas, j'espère que ça vous, a, vous aura aidé. Euh, J'attends vos retours en commentaire, un petit pouce en l'air, un abonnement à la chaîne YouTube, ça me fera toujours plaisir. Je vous réponds tout le temps, si vous avez des questions n'hésitez pas, si je la réponds, je vous la donnerai. Et si j'apprends de nouvelles choses, eh bien, écoutez, je vous en ferai part, sinon vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch, je vous fais plein de bisous, bye bye.